puisque c'est la première vidéo de notre chaîne, celle qui vous accompagnera sur le chemin de votre quête intérieure. Aton et mon nom tout comme il est le vôtre et je serai votre guide de l'astral tout comme vous serez le mien pour vous accompagner dans les états modifiés de conscience et vous permettre de vivre des sorties astrales extraordinaires et d'ouvrir ce champ de conscience de manière pérenne dans votre vie. Mon but avant tout est de vous partager mes expériences et conseils, bien sûr, dans le domaine de la sortie hors du corps et des états modifiés de conscience, et de créer ensemble une communauté pour s'élever dans l'astral et bien sûr dans la matière. Alors, puisque tu es ici avec nous, oui, je te tutoie d'un coup, que ce sujet te questionne et te passionne, je te propose de liker cette vidéo, de la partager sur tes réseaux, mais aussi à tes amis qui pourraient être intéressés sur le sujet, n'hésite pas surtout. Et puis ESSENTIEL je te remercie infiniment par avance de t'abonner sur la chaîne et donc désormais de faire partie de l'au-delà des horizons. Voilà, maintenant que le lien est créé, partons en voyage. Qu'est-ce que le voyage astral Est-ce un rêve Une simple illusion Le fruit de notre imagination Ou est-ce la porte de tous les possibles, donnant accès à l'inimaginable, aux rencontres les plus incroyables, aux paysages à couper le souffle, aux vies passées, aux lignes des futurs possibles, à vos mois parallèles, à toute la connaissance et même à une forme de renaissance intérieure Est-ce un outil thérapeutique, un parcours initiatique Il semblerait que seuls ceux qui l'ont expérimenté puissent vraiment répondre à ces questions, puisque pour les autres, il s'agit forcément de fabulations, de projections de leur méconnaissance et parfois même d'une peur inconsciente. Mais pour ceux dont vous faites sûrement partie, les réponses sont déjà là. Elles sommeillent en vous et ne demandent qu'à être aiguisées pour enfin se révéler par l'expérience. Et si le monde de l'astral était votre prochaine destination Disciple de Thoth, jewu Depuis la nuit des temps, l'expérience hors norme du voyage astral était transmise aux initiés pour leur permettre de découvrir des réalités plus subtiles que la nôtre. Cette pratique initiatique permet à l'initié de se confronter à ses propres peurs pour les surmonter et libérer son âme du fardeau des conditionnements passés. Des missions divines lui sont alors confiées afin qu'il apporte à son école des enseignements qui serviront pour tout le pays. Ainsi, en Égypte ancienne, j'ai été un prêtre égyptien, formé ardemment au voyage astral. Je me souviens d'infinis rituels rituel à des fins méditatifs pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Nous utilisions toute notre connaissance, lointain héritage du dieu toth au service d'une quête et glorification de la Lumière sans limite, dite à on Ainsi, toutes nos paroles, nos pensées et nos actes étaient divinement réfléchis. Il s'agissait pour nous de transcender les limitations humaines pour devenir ce qui s'apparente à une divinité sur Terre. Nous nous entraînions à développer nos connaissances associées à la magie, la musique, la médecine, l'astronomie, la géométrie, le dessin et l'écriture, mais aussi nos perceptions extrasensorielles, avec la télépathie, le magnétisme, la clairaudience, la clairvoyance. Dans des temples sacrés, nous méditions ensemble quand les astres étaient alignés. Et pas que d'ailleurs. Et une partie d'entre nous faisait chanter des vases, pour faire résonner des fréquences qui nous connectaient à des planètes ou étoiles particulières. Celles-ci avaient un lien très fort avec notre civilisation, puisque leurs habitants lointains que l'on considérait comme nos frères aînés, ô combien inspirants, étaient venus nous rendre visite de nombreux siècles auparavant, nous offrant l'accès à une infinie abondance dont nous étions à tout jamais reconnaissants. Ces extras, ou intraterrestres, étaient nos divinités stellaires, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, avaient réellement existé et existent encore. Afin de faire nos pèlerinages au sein de leur monde subtil et de rejoindre des lieux sacrés lors de rencontres organisées, eh bien, nous nous entraînions dans des temples reculés. Il était entreposé des coffres, sombres, alignés les uns à côté des autres. Certains ont été retrouvés aujourd'hui et sont définis comme des sarcophages ou des coffres mortuaires. Eh bien, il n'en est rien, j'y ai passé beaucoup de temps, et <rire> j'étais bien vivant. Placé sur un axe des champs telluriques terrestres, la pyramide permet la fusion entre la Terre et le ciel, la connexion entre l'intra-Terre et les autres univers, par l'étoile d'Orion. Un autre coffre, défini comme funéraire, se trouve dans la grande pyramide de Gizeh. Celui-ci n'est pas le coffre original de mon époque, qui était en or massif, funéraire tout de même, puisqu'il représentait aussi une mort et une renaissance, comme toute transformation intérieure. Il permettait le sacrement pour nommer au titre de grand-prêtre ou grande prêtresse d'Égypte. Quand l'élève avait terminé son parcours, en dépassant le matérialisme et la dualité elle-même, alors il ou elle incarnait son corps ou disque solaire et pouvait enfin danser avec les astres. Bien sûr, d'autres vidéos viendront pour vous parler de la merveilleuse civilisation égyptienne. On partira ensemble, je vous le promets, à la rencontre de nos frères et sœurs stellaires, mais revenons pour l'instant, si vous le voulez bien, à l'essence même du questionnement initial. Qu'est-ce que le voyage astral Eh bien, astral, du latin astralis, désigne toute chose en rapport avec les astres. Et les astres désignent tout corps céleste naturel comme le soleil, la lune, les planètes, les comètes et bien sûr les étoiles. Donc si on reprend la définition dans son sens littéraire, il s'agit d'un voyage nous permettant de visiter les astres. Alors bien sûr Certains me diront qu'il n'y a rien à voir sur ces corps célestes, que nous sommes seuls dans l'univers. Classique, n'est-ce pas Eh bien, les sciences modernes telles que la physique quantique expliquent parfaitement l'existence d'univers et de dimensions parallèles. Il est donc tout à fait envisageable que des planètes sur notre plan d'existence sans vie apparente soient en réalité occupées par des civilisations hautement avancées dans un autre plan d'existence. Quoi Vous en doutez bah, Parlons physique quantique à un moment si vous le voulez bien. Savez-vous la manière dont les photons se déplacent Oui, oui, oui, oui, ces petites particules associées aux ondes électromagnétiques. Eh bien, elles ont la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Parfois même dans des endroits jugés comme impénétrables par nos physiciens. Ce qui devrait être impossible hein, selon les lois de la physique traditionnelle. Et nous alors De quoi sommes-nous constitués et eh bien de particules Et même, je dirais, de particules de lumière et d'énergie Les fameux photons découverts par Einstein Toute matière, et même nos corps physiques, sont constitués de photons, et donc de lumière condensée Donc, si les photons sont à plusieurs endroits en même temps, et que nous en sommes constitués, pourquoi nous ne serions pas, nous aussi, à plusieurs endroits en même temps Et donc, dans plusieurs univers parallèles ha <rire> Mais attendez, dites-moi, avec votre vue, est-ce que vous voyez, directement, sans outil, hein, je précise, est-ce que vous voyez les infrarouges Non. Est-ce que vous voyez les ultraviolets Non. Bon. Les rayons gamma Non. OK. Euh, les rayons X Toujours pas. <rire> OK. Les micro-ondes <rire> Oh, bah dites-moi au moins que vous entendez les ultrasons même pas bon ok mais pourtant ça existe bel et bien il y a bien tout un monde que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas on est d'accord et pourtant vous... c'est un monde auquel vous croyez que vous ne percevez pas et encore hein. on parle ici des fréquences qu'on a réussi à mesurer avec nos appareils, imaginez le nombre infini de celles qui échappent à nos instruments si archaïques d'un point de vue quantique. <rire> C'était pour la rime, hein. Alors, un résumé de la physique quantique. Eh bien, elle est le pont entre le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire que la physique quantique nous permet d'expliquer de nombreuses philosophies spirituelles par l'étude de la matière à l'échelle atomique. C'est-à-dire d'étudier le tout, tout tout tout tout tout petit et ainsi comprendre la nature de ce qui nous entoure et de ce qui nous constitue. Elle est incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre la physique contemporaine et avoir ce fameux pont de compréhension entre la science et le spirituel. Donc, si je reprends, tout l'univers est fait d'énergie qui relie tout ce qui existe, absolument tout, et énergie, et même nous. Il faut aussi savoir que, suivant la physique quantique, la physique quantique explique que l'esprit influence la matière. Il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens se cachent des mondes insoupçonnés, Albert Einstein. Alors un autre exemple, plus terre-à-terre, terre. un couple d'amoureux qui se regardent et rit tendrement. Eh bien, ils ne vivent pas la même réalité qu'une personne qui est en train de mendier sur le trottoir pour manger, on est d'accord. Et pourtant, ils sont dans la même rue. C'est comme si deux mondes aux antipodes coexistaient dans un même espace-temps. Chaque être humain a sa propre réalité et donc sa propre vérité. Votre réalité et vos vérités, votre vérité est, li est limitée à vos propres perceptions et à votre expérience personnelle. Imaginez toutes ces réalités et vérités qui coexistent ensemble, ici et maintenant. Il y a autant de réalités et de vérités qu'il y a d'êtres vivants. Et il n'y a pas que des humains sur Terre. Donc, il y a bien une infinité de réalités et de vérités il faut juste l'accepter. <rire> donc, si tout ce qui nous entoure est énergie et en perpétuel mouvement, alors tout est vibratoire et donc fréquentiel. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Alors, il existe un type de mesure pour définir l'état vibratoire de toute chose et donc sa fréquence en énergie, on le nomme le taux vibratoire, que l'on peut mesurer à l'aide d'un pendule par exemple. Ce taux vibratoire est présent dans nos corps, dans nos mots, mais aussi dans nos pensées. On le retrouve bien sûr dans le règne animal, végétal et minéral. D'ailleurs j'irai même plus loin, tout est absolument, euh, tout a un taux vibratoire. Notre monde et notre propre existence seraient donc vibratoires et fréquentielles. Alors, à l'aide d'un certain travail sur l'élévation de son énergie vibratoire, on peut manifester dans sa réalité des situations, des rencontres et des événements d'une qualité en adéquation avec cette vibration. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, dont parlait à sa façon notre ami Einstein. Alors, il existe des moments particuliers dans votre quotidien où ce taux vibratoire est à son maximum par rapport à la fourchette que vous expérimentez dans la période que vous vivez. Quotidiennement, dans vos nuits, vous vivez un état modifié de conscience particulier que l'on nomme le sommeil paradoxal. C'est ici que votre taux vibratoire bat la mesure à son maximum. Et c'est en gardant votre conscience éveillée à ce moment précis que vous allez pouvoir expérimenter des rêves, des rêves lucides, voire extra-lucides, mais aussi des sorties hors du corps, des voyages astraux, voyages de l'âme, des corporations. Si vous voulez, il s'agit d'amener davantage de conscience dans le sommeil paradoxal pour déclencher ce type d'expérience extraordinaire. Plus votre conscience sera éveillée dans ces moments-là, plus votre voyage sera intense et plus il sera facile de ramener de l'information de l'expérience vécue dans la mémoire de la dimension physique. Alors la vraie question c'est, que verrions-nous si nous allions au maximum de cette expérience Sur quoi ouvre cette porte L'au-delà. Au-delà de la matière, au-delà du réel, <rire> au-delà de l'illusion, au-delà du « je », au-delà de l'incarnation, au-delà de la mort, au-delà des horizons, le champ de tous les possibles devient réalisable, vous permettant d'accéder à l'invisible, de vivre des réalités encore plus tangibles, plus fortes, plus intenses, pour ne pas dire plus merveilleuses qu'ici sur Terre. Alors bien sûr, pour la personne qui n'a jamais vu d'autres réalités dans sa vie en dehors de celle-ci, eh bien le doute peut subsister. Et c'est là que je lui dirais de ne pas écouter le mental, qui doute et veut une explication rationnelle à toute chose, le monde de l'astral est tout sauf rationnel. Et il a la fâcheuse manie à vous offrir de nombreuses réponses en retour d'encore plus de questions. Bon, pour les curieux que nous sommes, c'est vraiment passionnant, et puis surtout c'est une expérience d'une puissance inimaginable à vivre. Alors, concrètement, comment se passe une sortie astrale ou une décorporation Ben, l'expérience est propre à chacun. Chaque sortie hors du corps est toujours différente, et ce que l'on va expérimenter sur l'autre plan le sera encore plus. La sensation de quitter votre corps physique peut se faire de manière progressive ou immédiatement lors d'un choc psychologique ou d'un grave accident. Connaissez-vous le cas d'une personne dans votre entourage ayant frôlé la mort On appelle ce phénomène la mort imminente ou EMI qui survient généralement lors d'un coma avancé ou d'une mort clinique. Les patients décrivent alors une sensation de légèreté, comme flotter dans les airs, en dehors de leur corps physique, et rapidement de s'engager dans un tunnel, au bout duquel resplendit une lumière éblouissante, très attirante car pleine d'amour. Un amour puissant, inconditionnel, qui reste à jamais gravé dans leur cœur, un amour que l'on ne connaît pas ici sur Terre. Alors on retrouve une partie de ce phénomène dans la sortie hors du corps, avec la sensation de flotter dans les airs, voire de voler vers d'autres mondes magnifiques avec la décorporation ou le voyage astral. C'est dans, dans un état de détente absolue, de manière volontaire ou involontaire, que le corps psychique ou énergétique va se détacher du corps physique. Il s'agit en fait de votre conscience qui se délocalise, puisque vous n'êtes pas le corps physique bien sûr. On expérimente alors une autre réalité, qui n'a rien à voir avec ce que l'on a l'habitude de vivre ici, dans ces voyages astraux, ou on pourrait même dire psychique, nos sens sont décuplés au centuple, voire ultra-augmentés. À un point tel que bah, c'est plus réel que le monde physique. On bénéficie d'une vision à 360 degrés. On se déplace avec un corps lumineux, vous savez les fameux photons Oui, Oui, oui, c'est eux, <rire> aux propriétés incroyables. Alors attention, hein. au départ ce corps astral est difficile à diriger, mais c'est comme faire du vélo. On apprend vite, rapidement vous volerez comme un oiseau, et quelle liberté Aussi vous vous téléporterez à la vitesse de la pensée, oui, oui rien que ça, rien que ça, à la conquête de mondes extraordinaires, qui sont tous plus fascinants les uns que les autres. Et voilà, vous êtes déjà en train d'expérimenter l'astral. Alors je sais, hein. tout ça, ça fait rêver, mais on aimerait savoir comment ça marche, le voyage astral. Et bien chaque nuit, pour se recharger en lumière et faire des missions dans les mondes subtils, ces fameux univers parallèles dont on parlait, eh bien le corps astral doit se détacher du corps physique et donc quitter cette réalité. À ce moment-là, bien, vous pouvez être inconscient, comme la plupart des gens qui disent aller se reposer, repose et oui, oui. donc on se met en pause hein, si vous voulez au niveau de la conscience ou bien vous pouvez être conscient du phénomène de détachement du corps astral et c'est ainsi que vous allez pouvoir vivre l'expérience incroyable de la sortie hors du corps l'idée c'est de faire croire à votre corps physique que vous dormez tout en gardant votre conscience éveillée un sacré bras de fer en perspective une fois la mission accomplie, vous passez par tout un procédé alchimique qui vous permet de changer de plan vibratoire ou de plan de conscience. Alors, comme vous le savez, le but de tout alchimiste est de transformer le plomb en or. Cette prouesse qui demande de modifier la fréquence du plomb en lui retirant un atome, alors que nous arriverait-il si on transmutait le plomb de notre esprit en or pur on pourrait imaginer cette or pur être le corps solaire des grands prêtres et grandes prêtresses égyptiennes. Et c'est là, c'est là que vous arrivez dans un corps léger, vaporeux, lumineux qui peut flotter jusqu'à passer à travers le plafond de votre chambre, puis le toit, et puis même aller jusqu'à voir la terre de l'espace. Bon, les sensations surprennent toujours. Bah oui, pas facile d'être superman, <rire> alors vous expérimentez une autre réalité, bien différente de celle-ci, elle peut même être encore plus réaliste. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans la matière onirique qui change par l'influence du subconscient. Non, ici nous sommes bien dans un autre monde, totalement réel et immuable à vos pensées. Ce qui est d'ailleurs très perturbant au départ car ça ne ressemble en rien à ce que votre subconscient génère dans les rêves. L'expérience de l'au-delà est donc bien réelle et elle peut être très intimidante au départ car nous n'y avons aucun repère. D'ailleurs, c'est un indicateur assez habituel au voyage astral. Quand vous sortez de votre corps, eh bien vous le savez. C'est une expérience inoubliable. Alors, pendant votre voyage hors du corps, il faut savoir que votre corps physique va se refroidir. Il va respirer au minimum vital juste assez pour assurer l'oxygénation et le fonctionnement de l'organisme. Tous les organes vont fonctionner au ralenti. Donc, c'est vraiment tout le corps physique qui passe en mode fonction vitale au minimum. D'ailleurs, quelqu'un qui dort avec un voyageur de l'astral peut être vraiment troublé de voir le corps sans vie. On le ressent de son ou sa partenaire. Ça donne vraiment l'impression que c'est une enveloppe vide. En vérité, le corps est juste en attente du retour du voyageur de l'astral. Alors, vous l'avez compris, l'une des portes de sortie de notre réalité pour partir à la découverte des astres et autres mondes subtils se cache dans le sommeil paradoxal. Mais aussi dans la méditation ou même dans des états, dans des expériences particulières transcendant la conscience. Bon, de mon point de vue, eh bien, je trouve logique que pour qu'un système fermé fonctionne correctement depuis des millions d'années, je parle bien de l'incarnation terrestre, il y ait des sas de décompression permettant les transferts d'énergie, dont nos corps énergétiques. C'est aussi logique d'ailleurs que quiconque puisse accéder à cette porte de sortie, peu importe d'où il vient et de qui il s'agit. D'ailleurs, par logique et bon sens, même les animaux s'échappent de cette réalité physique. D'ailleurs, il m'est arrivé d'en croiser dans l'astral. En vérité, seule la matière qui est selon Einstein une énergie concentrée, seule elle demeure réellement prisonnière dans ce monde. D'ailleurs, petite info, même les objets ont des corps subtils, je les voyais quand j'étais adolescent. C'est donc bien les corps physiques, la matière, qui est prisonnière ici, car c'est un état vibratoire propre à ce monde. Donc il y a vraiment une brèche dans le système, une ouverture secrète qui permet aux plus curieux d'entre nous de s'extraire de cette réalité pour ainsi expérimenter ces univers parallèles. Et enfin vivre, concrètement, ce que l'on ne pourrait jamais imaginer ici sur Terre. L'esprit du voyageur Alors la clé de lumière ici, c'est de ne pas dire que tu vas dormir. Mais voyager, ton corps est très à l'écoute de tes mots. Tu peux le voir comme un ami, qui te permet d'expérimenter la dimension physique et commencer à ne plus t'identifier à lui directement. Donc il est important que tu essayes d'inclure dans ton quotidien de ne plus dire que tu vas dormir, que tu es fatigué, que tu dois te reposer ou pire encore, que tu es mort de fatigue. Ces mots sont entendus et pris au sérieux par ton corps physique. Donc remplace ça par l'esprit du voyageur ou de la voyageuse qui veut visiter les astres. Tu vas voler, tu vas voyager, tu vas partir à la découverte d'autres mondes, à l'aventure, prêt ou prête pour le grand voyage. Donc commence dès ce soir, à ne plus dire, sinon tu te corriges, hein, tu peux annuler, d'accord, tu peux annuler ta parole, hein, très simplement. Dès ce soir, je vais voyager. Ça remplace, je vais dormir ou je vais me reposer. Je vais voyager. Et je vais me souvenir de tous mes voyages. C'est un engagement important que je te propose de mettre en action dans ton quotidien. Tu ne vas plus te reposer, c'est fini, non, tu es un voyageur ou une voyageuse de l'astral. Donc chaque nuit, pour toi, c'est un voyage. Imaginer sans pouvoir imaginer, croire sans pouvoir croire, faire sans pouvoir faire, la magie opère de cette manière. Retrouvez votre pouvoir sacré, votre pouvoir divin, celui qui vous honore et vous permet d'accéder à cette connaissance, celle réservée aux initiés, aux prêtres et aux prêtresses égyptiennes. Vous avez déjà en vous toutes les clés pour accéder aux portes de l'invisible. C'est l'occasion rêvée d'apprendre à vous connaître profondément et enfin découvrir tous les secrets des univers. Sur cette chaîne, nous allons analyser le phénomène de sortie hors du corps, étudier tous les cas de figure que nous pourrions rencontrer et surtout adopter un mode de vie et des protocoles qui nous permettront de régulièrement voyager à travers les dimensions. Maintenant, j'ai quelques questions. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité cette nuit d'explorer les univers parallèles Où iriez-vous Seriez-vous seul ou bien à la rencontre de quelqu'un Quel but vous motiverait pour passer de l'autre côté du voile de l'illusion Jusqu'où Êtes-vous prêt à voyager Répondez-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager auprès de vos amis pour me soutenir dans ce magnifique projet. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour découvrir la suite de l'au-delà des horizons. Je compte sur vous, c'est notre voyage de l'âme. Nous sommes un, nous sommes rats. Rayonnons ensemble C'est juste un essai. Hein. <rire> juste pour voir. Mais euh, ouais. lumière. On va parler Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts pour rentrer dans ce monde de lumière? C'est pas mal, franchement. On est bien. Hein on est bien ici. Hein franchement, ouais. Par contre, ça fait du bruit. Ouais, franchement, c'est stylé. J'adore. Ah <rire> ouais? J'adore, bon, c'est stylé. Par contre, ouais, voilà, le problème, c'est qu'il me manque une ring, une lampe, et euh... ben, on est pas mal. On est pas mal, franchement.